de l'archive il est tout à fait particulier parce que euh, et notamment l'archive de presse c'est que l'accès à l'archive est quelque chose excessivement important c'est la matière base en fait de la revue et, et du site rétro news donc on a besoin de revenir à cette matière là qui doit être aussi décryptée, alors par les universitaires mais qui euh, qui est aussi il y a un mode d'appropriation pour tous qui est, qui est extrêmement important c'est-à-dire de lire une archive d'un temps donné en fait bah, c'est toujours évocateur euh, intérieurement parce que les mots sont pas les mêmes, les, les mêmes parce que la prégnance de l'archive est là donc il y a une vraie force à l'archive de côté théologique de l'histoire et hein, que l'histoire est, est déjà écrite et qu'il a pas c'est déjà tout tout est déjà écrit c'est pas c'est pas vraiment un sujet parce que tous les angles euh, sont pas encore abordés c'est-à-dire que euh, ce que nous on essaie de faire c'est aussi renouveler donner un champ euh, d'expression à des, à des sujets de recherche euh, actuels. c'est à dire que euh, tout ce qui est le, le genre mais aussi la vision la vision, euh, la vision de, de, des autres en, en général le champ social la représentation sociale c'est pas du tout un champ qui est épuisé Alors dire que l'histoire en fait tout est tout est écrit c'est un peu c'est un peu dommage de dire ça parce que la matière en fait est loin d'être inexploitée. il y a plein de jeunes chercheurs qu'on fait écrire nous jeunes ou moins jeunes d'ailleurs mais qu'on une nouvelle euh, manière d'aborder d'abord des sujets et les archives de presse c'est une matière qu'en fait qui est très peu exploité euh, qui est en fait enfin qui est pas suffisamment exploité parce que c'est chaque jour vous avez 40 50 60 canards qui vont parler de, de ce qui se passe et en fait c'est autant d'interprétation autant de vision du monde etc donc quand on aura fini de, de décrypter ça sur un champ qui encore une fois fait quasiment euh, euh, trois siècles et demi sans compter jusqu'à aujourd'hui on est en fait sur un fond qui est extrêmement euh, abyssal, je dirais de, de regard sur le monde de connexion à l'intérieur du monde euh, qui est euh, qu'il faut quand même interpréter et lire. L'idée avec cette revue, c'était effectivement à la fois d'éclairer l'actualité à la lueur de la presse du passé et de faire découvrir euh, l'histoire à travers ces trois siècles d'archives de presse. Donc nous avec euh, cette revue on vise à la fois les férus euh, d'histoire euh, qui en trouveront pour euh, voilà qui vont découvrir des choses grâce à cette revue et le grand public qui peut être intéressé euh, et on l'espère par le traitement de ces questions d'actualité, des questions d'actualité brûlantes, dans le deuxième numéro, on traite à la fois des élections, on traite euh, des questions euh, de migration euh, et puis de la boxe. Donc ça peut intéresser les fans euh, de boxe. Euh, donc ces thématiques brûlantes d'actualité qui sont éclairées grâce au travail des historiens et des universitaires à la lueur du passé permettent d'intéresser normalement euh, le grand public euh, également. Dans le prologue, c'est Delphine Diaz qui l'écrit, donc elle parle de cette boîte noire et de cette espèce de sismographe qu'est euh, qu la presse dedans. Et oui, alors ça, ça remonte à, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire que euh, la presse a été une collection difficile à exploiter pendant, pendant excessivement longtemps, et qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, euh, la bibliothèque notamment a fait tout un effort de numérisation, de conservation, sur une presse qui est en train de se... Euh, de, de partir en déliquescence, voilà, donc c'est assez important de, de, de revisiter ça, et de se poser la question de euh, « qu'est-ce qui a témoigne, qu qui a témoigne monde ?» Donc on, on est vraiment sur cette question-là, et oui, on est à un point de bascule, tout à fait, parce qu'on a enfin les outils, on a enfin euh, aussi un, un mode éditorial, justement, on a aussi une affinité, c'est-à-dire que les questions d'aujourd'hui qu'on se pose sur l'espace médiatique, euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, euh, ce qu'on raconte euh, à la télévision, comme, euh, etc. C'est vraiment des questions similaires, ou en tout cas des questions sur lesquelles il peut y avoir une concordance et des divergences. Mais clairement, il y a, y a un sujet de parallélisme et d'interrogation euh, avec euh, hier, aujourd'hui, que les archives de presse... Euh, Merveille. donc notre ambition avec rétro news et etienne manchette qui travaille avec Mayen guven euh, aux éditions la sur la conception de cette revue c'était de montrer que dans cette époque de euh, surinformation de désinformation à certains égards le regard des historiens sur des thématiques euh, d'actualité et ce que nous apportent les archives de presse est aussi passionnant que nécessaire donc ce qui est intéressant par exemple dans ce deuxième euh, numéro de de la revue Retro News, c'est de voir comment on pense parfois que la violence dans un contexte de campagne électorale a été créée par les réseaux sociaux. Pas du tout. On voit bien à quel point la presse, en 1893, s'est totalement déchaînée, se lançant dans une campagne de dénigrement de Clémenceau, qui voulait se représenter comme député du Var. La droite nationaliste s'est vraiment lancée, à lancer une campagne de dénigrement. D'ailleurs, il n'a pas été réélu et donc on voit que la violence dans ce contexte de campagne électorale n'a pas été inventée par les réseaux sociaux et que donc à certains égards, et c'est tout le but de la revue, euh, on peut apprendre des choses sur aujourd'hui grâce à cette presse du passé puisque l'ambition avec Retronio c'est vraiment de lire hier pour penser aujourd'hui et préparer demain. Le but euh, de Retro News, c'est de montrer comment euh, l'histoire, notamment à travers ces archives de presse, peut nous permettre de penser aujourd'hui et euh, de préparer demain. Euh, donc il n'y a pas forcément de nostalgie euh, dans cette appellation euh, Retro News. Au contraire, c'est plutôt de montrer comment euh, l'actualité, elle est aussi dans le rétroviseur, que des questions d'actualité aujourd'hui l'étaient déjà à l'époque et comment leur traitement, notamment par la presse à l'époque, peut nous... Apprendre et nous apporter des clés de compréhension pour aujourd'hui. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mêler et donner la parole à, aux universitaires, parce qu'il y a vraiment cette volonté commune à la thèse et, et nous de euh, bah, de faire écrire, d'une certaine manière, c'est-à-dire de vulgariser au sens euh, très très légitime du, du terme, ce que peut être l'histoire, de ce que peuvent être les champs de recherche aujourd'hui autour de euh, de ce que raconte euh, la presse. Et donc ça c'est pour nous c'est une ambition après on s'est dit et c'est une interrogation qu'on a qu'on a eu pendant pendant la fondation de la, de la première avec avec Maïr, c'est notamment de se dire voilà où est ce qu'on va arriver au point de fiction de friction plutôt pour arriver justement qu'est ce qui vous a amené vous à l'histoire bah, nous c'est les romans policiers c'est la bd c'est c'est la, la fiction en général et donc on a voulu introduire aussi cette partie là de bah, de faire écrire des gens qu'on rien à voir pas du tout avec l'histoire, mais qui ont rien à voir avec le champ universitaire et qui euh, vont voilà, sortir aussi des d'autres types de récits de, de, de, voilà, de cette matière base qu'ils ont et qui c'est la matière archive. Alors nous, de toute façon, sur trois siècles et demi, on a euh, un, un volume de temps et c'est pour ça qu'on fait appel à, à, des, à autant de personnes qui sont expertes dans, dans leur domaine. C'est-à-dire que la Révolution française, qui va être introduite dans, dans le troisième numéro, qui est un moment de presse absolument euh, extraordinaire il ya 300 300 titres d'un seul coup qui est qui émerge parce que expression parce que volonté de, de de changer le monde de défaire ce qui existe euh, etc donc oui nous en fait on rentre dans des euh, dans des champs qui sont euh, un peu un, un peu différent de euh, temporel notre ambition restera, euh, avec cette revue Retro News en partenariat, avec le site de presse de la BNF, de découvrir l'histoire par la presse et d'éclairer l'actualité à la lueur de cette presse du passé. Pour notre prochain numéro, trois thématiques d'actualité également, puisque puisqu'on reste sur euh, une ambition trimestrielle, quatre numéros par an. Donc le numéro 3 de Retro News sortira en mai, avec comme grande thématique, héros. Et héroïne, les grandes explorations et le cinéma, l'âge d'or. l'historique, on a créé des, des nouvelles rubriques qui sont qui sont assez importantes pour nous. À la fois des choses assez euh, assez euh, légères entre guillemets, c'est l'histoire d'un mot. Donc, par exemple, là, on a l'histoire du, du mot vampire euh, qui euh, qui est présent. Donc, euh, d'où vient ce mot et euh, qu'est-ce qui comment il se transforme avec le temps. On a aussi des choses sur euh, les réclames qui font enfin leur euh, leur, leur entrée dans la dans la revue donc c'est c'est un gros versant de la presse. Hein. La pub dans la presse, c'est quand même le, le sujet euh, qui va s'instaurer tout le long du, du 19e. Donc ça, c'est vraiment un sujet dont nous, on essaie d'extraire aussi les, les, euh, certains éléments. On a par exemple euh, Anaïs Albert qui nous fait un excellent papier autour de, de, de la réclame liée aux grands magasins à crédit. Donc qui ne sont pas du tout les grands magasins qu'on connaît, mais qui sont bah, ceux qui vont, euh, qui vont euh, imposer et, et dire euh, à l'ouvrier... Euh, acheter à crédit, n'ayez pas peur. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est, qui est important. Et on a introduit aussi un, un autre versant de la presse qu'on ignore euh, un peu, qui est euh, ce qu'on a appelé nous un cahier image, et qui euh, qui va reprendre aussi tout ce qui est photographie de presse, notamment. Euh, voilà, donc ça permet aussi de tout ce qui est à côté des articles proprement dit, des archives de presse et des photos qui sont intégrées euh, dedans, prendre aussi d'autres versants de euh, de, de ce qui est créé par les agences de presse notamment donc c'est les agences rôle de, de, de, de la bibliothèque et qui, euh, voilà, qui sont des photographies absolument extraordinaires on a ça sur les boxeurs, on a ça sur, sur, sur les élections bien sûr avec notamment un, un Jaurès qui dit euh, je me suis sacrifié pour toi et qui est une affiche électorale de l'époque et en fait ça permet aussi de montrer différents aspects de, de, de ce qu'est la presse parce que c'est aussi des photos qui circulent de par le monde